Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est un commentaire d'exposition. On va parler de l'exposition Chris Ware euh, qui s'est passée à la BPI il y a de là quelques semaines. C'était donc euh, du 8 juin au 10 octobre 2022 à la BPI, donc la bibliothèque publique d'information qui se situe euh, au centre Pompidou à Paris, euh, proche des... Halles. Alors, déjà Chris Ware, qui est-il eh bien euh, c'est un, un auteur euh, contemporain de, de BD. et Donc il est né le 28 décembre 1967. Il a actuellement 54 ans. Il est né au, au MA, donc euh, c'est un Américain. Et euh, par rapport à l'exposition, on ne va pas trop retracer sa vie euh, en termes de biographie, etc. Et je me permets donc de lire les, euh, les cartels qui étaient euh, mis en place lors de l'exposition. Parce qu'en gros, cette expo, on y allait... Euh, avec euh, ma classe, le premier jour de la rentrée, c'est notre euh, professeur, euh, Monsieur Lorigon, qui nous y a amené. C'était super cool, surtout qu'on n'était pas euh, prévenus, etc. Donc, euh, belle surprise, on est arrivé, on a un peu attendu, parce qu'on attendait que quelqu'un euh, vienne nous, euh, nous présenter l'exposition. On a pu avoir une visite d'une vingt-trentaine de minutes avec quelqu'un euh, qui s'y connaît, etc. Et euh, donc, euh, c'était super intéressant a partir de là, je ne vais pas m'amuser à, à un peu expliquer toutes les œuvres ou euh, expliquer un peu toute l'histoire de Chris Ware, mais on va faire vraiment un commentaire d'exposition, je vais lire les cartels, et euh, on verra ce que, as, ce que ça donne et si vous kiffez ou pas. Donc Chris Ware, euh, Chris Ware, Chris Ware pour commencer, il a commencé super jeune en fait, c'était encore un étudiant dans les années 90, et il a commencé donc une série de BD, Jimmy Corrigan, The Smartest Kids on Earth, Désolé pour l'accent. Et euh, à partir de là, il a publié différentes œuvres, notamment de 1994 au début des années 2000, à travers une collection no notamment de nouvelles, qui euh, s'appelait ACME, donc A-C-M-E, et euh, dans lesquelles il publiait publié euh, différents, euh, différents entrevues, etc. Il y a eu 15 numéros. Il a gagné notamment euh, différents prix pour euh, les lettrages et les couleurs. À partir de ce moment, ce qui m'a vraiment marqué, c'est euh, que Chris Ware a beau être un, un auteur de bande dessinée, un dessinateur, etc., il s'intéresse aussi un peu à tout ce qu'il y a autour. C'est un, un, un passionné peut-être d'artisanat, etc., parce qu'on le voit travailler avec notamment des outils qui sont plutôt euh, du bois, euh, des choses qui sont assez manuelles, on le voit tracer ses lignes, etc., avec des règles, et euh, on a ce, ce côté très menuiserie. Ce qui nous est expliqué par le fait que, euh, du coup, euh, il, il se sentait un peu, euh, comment dire, trahi du fait qu'il faisait une école et qu'il n'y avait pas assez de cours de dessin, mais il a quand même pris possession des autres cours qu'il y avait, notamment de menuiserie, etc. Donc, euh, ça lui a permis de faire, donc, de fabriquer des objets en bois. Et euh, donc ça, dès le début de, euh, de, sa, de sa carrière. Il a notamment réalisé un livre miniature qui était monté à la main en 90, et c'était pour... Euh, donc pour le, la publication des livres Acme. Et euh, c'est un travail qui est super intéressant, parce que du coup, on voit vraiment toute sa finesse d'exécution. Euh, la BD, c'est pas forcément que du texte, c'est pas forcément que de l'imagerie, de la couleur, etc. C'est aussi tout le travail qu'on qu ramène autour, le côté un peu artistique, etc. Donc euh, c'était vachement intéressant de voir quelqu'un qui, euh, qui allait au bout du processus, en fait, qui allait vraiment jusque dans le côté artisanal, le côté papier, surtout qu'il y a un... Un, un, un certain, euh, comment dire, retrouve les idées d'impression, euh, là où maintenant pas mal d'illustrateurs ou d'écrivains, etc., ne, ne vont pas jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire ils ne vont pas dans l'imprimerie pour voir euh, comment le papier va rendre, comment le livre va rendre, etc. Là, au contraire, Chris Ware, lui, euh, s'intéresse vraiment à toutes ces thématiques depuis le début de sa carrière, et ça nous donne des choses qui sont ultra intéressantes. Et donc euh, en 91, donc vraiment au tout début de sa carrière, il, euh, il fait la, un comic story, donc euh, Spassky, euh, et c'était euh, super intéressant. Et je me suis posé la question, je connais le, le studio Spassky Fisher qui est à, à Paris, avec euh, Antoine Stevenot et, et deux autres personnes, je sais plus. Antoine nous avait eu, euh, quand j'étais en Dane on a eu un mentorat d'un an, donc c'est pour ça que je le connais, et les autres je me souviens plus. Et en gros, euh, est-ce qu'il y a un lien entre les deux Entre Spasky Spassky Fischer et euh, la BD Spasky Bonne question, je devrais aller demander, etc. Donc je vais vous lire, euh, je vais vous lire le cartel que nous présente son, ce comics. Avant de s'installer à Chicago, à l'automne 91, Chris Ware est étudiant au Texas. Donc Entre deux cours, il réalise des strips et des pages qui trouvent leur place dans la presse locale. Son appétit pour les jeux de pistes narratifs et intra intranarratifs est déjà manifeste. Tout comme certains motifs qui deviennent vite récurrents, des personnages souvent pathétiques, une appétence pour une époque révolue, des découpages ludiques, un goût certain pour l'architecture, dans la foulée de Kimbi. Sparky apparaît dans les pages de Daily Texan, se dessine déjà la ferme intention de l'auteur de ne pas simplifier ce qu'il veut raconter ou la manière dont il le fait. Effectivement, parce que c'est des choses qui sont vachement... Euh... Euh, vachement longue, réfléchie, etc. Il y a beaucoup de personnel dans l'idée où euh, on aura des thématiques sur la famille, etc. Et donc euh, Chris Ware va jusqu'au bout de, euh, de son idée de la narration en s'incluant dans la narration et en s'incluant donc dans cette thématique qu'il essaie de retranscrire. À partir de ce moment, on a différentes euh, pages qu'on qu peut observer, etc. Avec ce petit personnage euh, spacique donc qui est un, un peu tout noir, c'est un petit démon euh, et euh, qu'on qu qu pourrait reprendre dans la thématique, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le... pas Mickey, mais <rire> le faux Mickey, le, le, la petite souris noire et blanche, etc. Oswald, je crois. Et on, on a un petit un semblant de caractère et ça me fait aussi penser à enchantés donc la série de Matt Groening, le créateur des Simpsons, avec ce petit diablotin, euh, pareil, assez excentrique, avec sa petite queue, etc. Donc on, on retrouve ce genre de choses. Et dans l'exposition, euh, fait intéressant, c'est qu'en gros, on se retrouve avec des formats qui sont inhabituels, là où euh, on s'attendrait plutôt à avoir euh, des choses euh, enfin, petites ou moyennes, euh, je m'attends du A3 à, à grand max, alors que là, on se retrouvait vraiment avec des formats qui étaient né, gigantesques, qui faisaient peut-être... Euh, un mètre ou un mètre et demi, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ça dessiné euh, à la main, et en fait, c'était gouaché. Euh, donc c'était de l'angle, crayon, euh, inactinique, euh, afin de pouvoir avoir les lignes, etc. Et de la gouache, ce qui donne vraiment un côté mais ultra artisanal, et on sent que euh, tout est réfléchi. Que ce soit dans la mise en page, avec euh, les carreaux qui sont disposés, etc. Et chaque trait est vraiment soigné et euh, bien... Donc euh, désolé s'il y avait des erreurs, c'est-à-dire qu'il peut-être, il devait tout recommencer ou tout annuler, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vachement passionnant et, et euh, franchement encourageant dans l'idée de se donner à fond et de vraiment faire quelque chose qu'on aime pendant un, un, un long moment. Donc ça, c'était super cool. Et dans la continuité donc, de la présentation de ces planches, on avait notamment Building Stories, qui est en gros euh, une série qui parle d'un appartement où, euh, où, en gros, chaque fait euh, se lit dans le sens dans lequel on, on le lit. C'est-à-dire il n'y a pas un sens gauche-droite, droite-gauche, haut-en-bas, etc. C'est en gros, notre regard se pose à certaines cases, et il va se créer une histoire à partir de toutes les cases qu'il y a aux alentours, etc. On peut euh, switcher de la droite vers la gauche, du, du bas en haut, etc., nous faire une croix, faire un truc comme ça. Et au final, ça nous donne quand même... Euh, une histoire narrative qui bon et là elle est pas forcément très explicite en termes de sens en termes de texte étant donné que c'est des choses qui sont relativement réduites pour une bonne compréhension pour ne pas avoir à, à suivre. Mais ça nous donne quand même une idée de chacun peut s'approprier euh, le texte, l'histoire à travers son regard. On regarde la première fois, la deuxième fois on va voir une autre histoire, la troisième aussi, etc etc. donc c'est quelque chose qui était assez assez intéressant, super euh, super créatif aussi de laisser euh, les, le spectateur être l'auteur de son histoire, parce que c'est lui aussi qui regarde, c'est lui qui lit, et on lui laisse alors la place à l'imaginaire de pouvoir continuer ce que l'auteur a écrit. Surtout que là, Chris Ware ne passe pas par un auteur particulier, etc. Il dessine et laisse, du coup, le spectateur créer son histoire en termes de paroles, etc., étant donné que les cases, elles, sont déjà faites donc c'était très intéressant à partir de là, on tombe également sur euh, l'exposition euh, sur euh, Building Stories donc qui continue, mais avec euh, des affiches qui sont super bien euh, détaillées, et en fait, ce sont de la sérigraphie et euh, recto verso, donc ça je m'y attendais vraiment pas du tout c'est lorsque j'ai lu le cartel que j'ai un peu bugué, j'ai dit, attends, comment ça de la sérigraphie parce que la qualité d'impression est tellement euh, fine, tellement bien faite, etc et c'est des, des planches qui sont ultra coloré, on a plein de couleurs, c'est pop et tout. Et on se retrouve donc avec euh, ce sentiment de se dire wow, « Waouh, tout ça c'est de l'encre, c'est des passages, etc. » Parce que la scélégraphie, c'est des passages de peinture dans, dans un écran qui est tissé et qui laisse passer euh, la, la forme qu'on a choisie euh, grâce au tissu qui est insolé. Et, euh, et donc en gros, c'est un, un passage par couleur. Ce qui fait que si on a trois couleurs, on doit avoir euh, trois cadres de sérigraphie et faire trois passages. Et là, on se retrouve donc avec plein, plein, plein de couleurs. C'est beau, c'est pop et tout. Et c'est ultra bien fait. Là où la sérigraphie, en fait, les cadres ont différents euh, fils. On peut aller de, de très grossier à 25 euh, fils par mètre carré, je crois, c'est comme ça qu'on compte. Jusqu'à 90 pour vraiment des détails euh, plus précis et là on est peut-être à 90 voire 100 euh, voire au-dessus tellement la, la finesse de réalisation est vraiment incroyable et euh, ça plus tout le travail derrière qui, qui est de, de, de, pré, de présenter les cadres de, de, de la même manière de repasser, de refaire des couches etc et que tout soit super clean, super net c'est vachement impressionnant et surtout que c'est un travail qui est fait euh, full à la main en gros on a, on a des, les choses qui sont faites sur ordinateur mais euh, c'est un procédé qui est artisanal, où en gros chacun va passer euh, de manière artisanale avec sa presse, etc., dans une sorte d'atelier ou chez lui. Donc on a ce côté vraiment à la main qu'on retrouvait au tout début avec son côté euh, menuiserie, etc. Et, euh, et donc c'est vachement, euh, vachement intéressant et bluffant. On regarde à première vue, on, on, on s'y croirait pas, mais en fait quand on regarde euh, et qu'on voit c'est la sérigraphie et qu'on se zoome, Là, on se rend compte de vraiment tous les détails qui sont placés, etc. Et c'est et vachement bluffant. À partir de là, on continue dans l'expo euh, sur différentes autres planches qui euh, sont en gros... Là, je vais lire le, le texte également. Donc, euh, Joan Cole. Après euh, Jimmy Corrigan, le travail de Chris Ware témoigne d'une ouverture grandissante à l'altérité. Les points de vue se multiplient, les personnages se diversifient, plusieurs femmes deviennent des protagonistes. L'histoire de Joan Cole est Exemplaire à cet égard. Comme l'explique Chris Ware, si je ne cherchais pas à comprendre les autres, à faire preuve d'empathie, à les habiller, je serais un piètre artiste. Bien entendu, en réalisant le dernier chapitre de Rusty Brown, il m'est arrivé de me sentir mal à l'aise et plein de doutes, de me demander si j'étais dans mon droit et à ma place en écrivant du point de vue d'une femme afro-américaine. Mais à un moment donné on essaie de mettre de côté les différences et de s'attacher au point commun. Effectivement, je vous ai pas dit, mais Joan Cole, c'est un de ces personnages de BD, donc euh, comme il le dit, qui est afro-américaine et qui est une femme, et, euh, et donc Chris Ware parle, de, à travers ce personnage, des différentes euh, questions de la place de la femme dans la société, et surtout de la place de la femme euh, noire dans une société euh, américaine, etc. Euh, il se pose lui-même la question de s'il a la légitimité ou pas de le faire et c'est intéressant, mais euh, je pense qu'à partir du moment où c'est bien exploité et que les personnes intéressées s'y retrouvent et permettent d'avoir euh, et de rejoindre le message, c'est euh, que ça ne peut être que bénéfique, surtout de partager ce, ce genre de choses, où vraiment, euh, je j'ai pas lu l'histoire, je vais être honnête avec vous, j'ai pas vu l'histoire, mais on n'a pas eu de, comment dire, de, de dérive ou de, de personnes qui se sont manifestées pour dire bah « Ben non, en fait, n'écris pas sur ma vie parce que tu ne peux pas la connaître, etc. T'es un homme blanc. » Et donc au final, ça prouve quand même que ses recherches et que sa disposition en tant qu'humain dans le récit passe avant les, les représentations de ces, de ces personnages. Donc, John Cole qui était euh, super cool. Pareil, là, c'est plein de planches. Euh, on n'a que de... C'était de la 3, il me semble. Et vraiment une dizaine, une dizaine de planches et mis... mises ensemble. Euh, côte à côte, c'est assez, assez intéressant parce que du coup, on voit vraiment toute euh, la largeur du travail. On n'a pas l'habitude d'avoir euh, les pages détachées qui sont mises côte à côte. On a l'habitude de lire des, des livres où toutes les pages sont attachées, etc. Et euh, là, on se retrouve donc avec... Euh, euh, petit, page par page, donc euh, chaque histoire, chaque brief qui est mise euh, en place, ce qui nous fait que ça recouvre euh, le mur, sachant que là, c'était pas entier. Donc euh, je pense qu'on pourrait facilement euh, remplir euh, tout, euh, tout un mur euh, avec toutes ces pages. Et euh, Chris Ware a l'habitude donc de travailler sur des grands formats et également de prendre du temps à travailler et surtout ne pas s'arrêter à un nombre de pages précis. Vraiment, il va jusqu'au bout de son histoire. On en parlait tout à l'heure de, de Smartest Guy in the World. Eh bien, en fait, il a mis plus de 10, gens, 10 ans pour, pour le faire. Et au final, c'est des milliers de, de, de pages qui sont mises une à une. Mais on va, on va retourner tout à l'heure, on en parler. À partir de ce moment, on continue donc avec différentes petites histoires qui se cumulent. Et en fait, là où Chris Ware est fort, c'est qu'il ne fait pas d'histoire à partir que d'un personnage, et il, per il se permet en gros de créer des nouveaux personnages à chaque fois, des nouvelles histoires, nouvelles thématiques. Euh, ça peut être prendre par exemple l'histoire d'un pigeon, euh, l'histoire d'une fourmi, l'histoire d'une abeille, etc. Et c'est toute cette diversité qui fait que on, on, on reconnaît euh, un esprit qui se permet donc de créer autant et de nous amener avec lui, parce que ce serait drôle, il pourrait pre prendre un personnage simplement d'une abeille et d'en faire l'histoire, mais à partir de ce moment où il prend par exemple un pigeon, il crée également un, un univers entier, Donc euh, comme le Marvel Cinematic Universe, là ce serait le Chris Ware Universe, où chaque histoire a une interaction avec les autres, pas forcément en termes de, de temps, il peut y avoir dix ans entre les deux, mais pourtant on retrouve des brives d'interaction, de, ils réutilisent les mêmes personnages en décor, ils utilisent les mêmes personnages en fond, etc. Et ce qui nous donne donc ce univers Universe, et, euh, qui fait que lorsqu'on suit le personnage, lorsqu'on suit l'histoire, ben on se retrouve avec des, des petits clins d'œil, des, des easter eggs qui sont super drôles, est super intéressant à analyser, parce que lui-même s'intéresse à chaque personnage qu'il met que soit un pigeon, j'en parlais parce qu'en gros, euh, la commissaire d'exposition, je sais pas si elle, ou plutôt notre guide, nous a parlé donc d'une page de New Yorker, parce que Chris Ware fait les pages de New Yorker, en nous disant, bah, par exemple, sur cette page, on a une famille en fond, et en gros, cette famille, toute euh, la famille a son histoire, elle est déjà passée là, là, là, et on a les pigeons aussi, il y avait trois pigeons en train de manger des miettes, et ces trois pigeons ont également une histoire, qui se retrouve là. Et donc, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément euh, reconnaître tout de suite, en gros, même si on suit activement le personnage, à moins d'être un initié, mais qui, euh, lorsqu'on connaît un peu plus l'artiste la, et qu'on le suit, on a tout un lore, je ne sais pas comment on pourrait dire, toute une aura autour de, de ces personnages, toute une histoire, ce qui donne vraiment du, du tissu, du lien, de la profondeur, parce qu'on ne regarde pas simplement un simple pigeon, derrière, on a l'histoire de ce pigeon, et on peut euh, bah, vachement s'amuser et faire ça, petit à petit et regarder plein d'histoires différentes. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était euh, super intéressant aussi. À partir de ce moment, on est passé devant un, un puzzle, et un puzzle donc, des faits qui n'était euh, pas fait, qui était dépuzzlé. Et, euh, et en fait, ce qui m'a marqué, c'est qu'il a fait lui-même ce puzzle. Dans le sens où il ne l'a pas fait simplement imprimer, etc. Dans la même idée, où on parlait tout à l'heure du fait qu'il avait un côté très manuel, etc. Là, il a retravaillé chaque pièce de puzzle individuelle, parce que, en gros, son illustration s'adapte à son puzzle et son puzzle s'adapte à son illustration. Chaque pièce a été retravaillée, etc. Donc, il se permet de faire des formes qu'on n'a pas l'habitude de voir, en fait. Là où on voit des choses avec. Euh des des, sang, des, poinçons, des poissons, des contrepoissons etc. Là, on se retrouve avec des formes mais qui sont complètement WTF, où ça va dans tous les sens. Il nous fait un rond, il nous fait un carré, il nous fait des choses avec euh, trois gris, des choses qui, qui rentrent alors qu'on n'a pas l'impression que ça rentre au premier aveugle. Et ça, c'est ultra intéressant parce que du coup, ça nous permet d'aller sur un deuxième... Euh, sur un deuxième axe, là, on a l'illustration, donc, euh, de, de, de son illustration, étant donné que c'est de la BD, etc. Derrière, on a aussi une nouvelle histoire qui peut être racontée à travers les puzzles, dans le sens où il ne fait pas simplement que découper ses pièces... Euh, sur un modèle préfet, là, il prend le temps de se dire, non, cet élément est important, je vais le mettre avec celui-ci, etc. Et c'est des choses où, là, en le disant, je pense au même, par exemple, où on a des puzzles avec les princesses Disney, on a la princesse Cendrillon, qui a un bout de, de poinçon sur le nez, etc., ce qui donne une forme de, de cronet. Euh, et donc là, par exemple, c'est des choses qu'on ne pourrait pas avoir, ou si on l'a, c'est que c'est voulu, parce que Chrisoit a pris le temps, exactement, de, de configurer toute sa pièce, etc., et, euh, et je vais vous lire le cartel, parce que c'est euh, intéressant et ça va mieux parler que, euh, que moi là actuellement. Donc on se retrouve avec le puzzle building story, qui est ce qu'on en parlait tout à l'heure, donc euh, l'histoire de son bâtiment. Et donc c'est très récent, 2021, c'est de l'offset sur papier cartonné. Je vais vous lire donc le texte, et eh bien en 2020, lorsque Yasutaka Minegishi, l'éditeur japonais de Chris Ware, lui propose de réfléchir à la possibilité d'un puzzle inspiré par building stories, il ne sait pas trop ce qu'il attend. Très vite, Ware pousse ce spécialiste de la production d'objets en résine dans de nouveaux retranchements, insistant pour reconsidérer jusqu'à la forme de découpe des pièces elles-mêmes. L'attachement de Chris Ware à la production manuelle impose de s'affranchir des techniques habituelles. Le puzzle, finalement réalisé par Press Pop, est à l'image de la boîte qui proposait le grand récit de Building Story. Il comporte des clins d'œil, des allers et retours dans le motif déconstruit des messages cachés et une histoire à assembler soi-même, cette fois en 1125 pièces au lieu des 14 livres. Alors, euh, je me permets de reprendre les textes, en fait, parce qu'effectivement, c'est ce genre de choses que je ferais zapper en, en, en expliquant, etc., alors que c'est super intéressant. On a notamment le fait d'avoir son éditeur au Japon, on a notamment là où c'est imprimé, etc. Et euh, je voulais pas réinventer la roue. Voilà, on a des textes qui sont ultra cool donc la BPI, je le répète, c'est pas moi là qui est l'auteur euh, de ces textes, c'est les cartels qui étaient dans l'exposition. Et donc il faut remettre à sa place aussi le fait que des gens ont écrit ça, des gens ont mis en place ces, euh, ces textes pour illustrer euh, les propos de l'artiste, pour illustrer les œuvres. Donc je me permets de les réutiliser afin de vous présenter ces projets. Et donc euh, pour venir sur euh, Building Story, effectivement, il avait proposé une boîte qui, qui permettait en gros d'avoir euh, euh, un coffret du coup du livre. Et cette boîte était euh, faite en, dans un, un empiècement en gros de, de bâtiment. C'était en gros le, un building. Et euh, chaque partie était en gros euh, réservée à, à certaines... Euh, à certains tomes, etc., ce qui nous donnait en gros tout le bâtiment qui était à la manière d'un bo boîtier. Je pense à, par exemple à un jeu de société qui a son boîtier, etc. Là, on avait le, le bâtiment qui était le boîtier de donc, cette collection. Et euh, on retrouve donc ce côté très attaché à l'histoire et euh, aux éditions, là où en gros on se permet de ré ressortir en gros des... Des, des livres, des parutions qui étaient euh, précédentes, etc. Il y ajoute quand même une touche de fraîcheur, à travers notamment du coup, des nouveaux procédés. Là, on le voit, à travers notamment ce puzzle, etc. Et c'est assez intéressant de se dire, voilà, j'ai ces anciens travaux, comment je peux les remettre au goût du jour, euh, à travers une activation qui est plutôt intéressante, plutôt pas mal. Donc c'était euh, super cool a la fin, on se retrouve donc avec euh, l'exposition de Chris Ça C'est allé super vite. Là, on s'est allé super vite, ça fait déjà 20 minutes qu'on parle. J'ai zappé plein de choses, j'ai zappé plein d'informations, je suis désolé. Euh, parce que vraiment, j'essaie de condenser, parce que sinon ça nous fait super euh, super long, plein de ressources, etc. Donc là, on est déjà à la fin. On se retrouve donc avec euh, l'affiche euh, de, de cette exposition, donc euh, de Chris Ware à la BPI. Euh, je vais vous lire le cartel et je vais vous donner un peu mon avis euh, juste après. Donc... Euh, Rien n'est jamais laissé au hasard avec Chris Ware, sa détermination à occuper du début à la fin chacune de ses créations relève d'une un, extrême exigence pardon, ainsi que d'un goût du travail in situ. La proposition d'affiche pour l'exposition de la BPI en témoigne, la succession de ses œuvres y est présentée dans un dédale narratif qui convoque à la fois ses personnages, le monde du livre et de nombreux détails graphiques empruntés au centre Pompidou. « La réappropriation est totale jusqu'à l'utilisation de logos ou des typographies. Tout est respecté, mais tout est révisité. » Effectivement, il a dessiné à la main euh, l'affiche de, la, de cette exposition. On le voit lui-même en plus en train de dessiner euh, donc cette affiche, ce qui est assez drôle d'avoir une mise en abîme de, de l'illustrateur qui illustre euh, l'exposition sur, euh, son, sur son travail. Et euh, c'est assez intéressant aussi, pareil, de voir que là, il ne passe pas vraiment par des, par des sources externes pour faire, par exemple, le graphisme, faire, etc. toutes les objets qui vont être liés à, à son exposition. Il, il prend le temps de faire cette, euh, cette affiche, qui était dans, dans un grand format, pareil, de reprendre tous les éléments de, de, de, de son lore, en gros, de sa thématique, de son histoire, etc. De, de reprendre le logo, donc euh, de du centre Georges Pompidou, avec ses escaliers, etc. On voit aussi reprendre le logo du ministère de la culture, le redessiner, etc. Et euh, le mettre aussi un petit clin d'œil, donc avec une page sur le festival international de la bande dessinée d'Angoulême, parce que il a notamment euh, gagné un grand prix, donc le grand prix de la ville d'Angoulême en 2021. Et donc euh, on retrouve encore cette, cette idée, cette thématique de, de plein de petits... Euh, le petits easter egg etc. Et c'est assez drôle, assez, euh, assez convaincant. On retrouve un peu tous les personnages, toutes les thématiques. Euh, donc en gros, je trouve que la disposition de cette affiche à la fin de, euh, de l'exposition est euh, super cool, parce qu'en gros, on a vu à peu près toute l'histoire avant de voir l'affiche. Là aussi, on aurait commencé avec... On serait retrouvé à juste voir des personnages sans les comprendre, etc. Ce qui nous aurait, en gros, eu moins d'impact. Alors que là, on vient de passer un petit moment à un peu regarder tout ce qu'il a fait, le fait qu'il était quelqu'un de très manuel, de voir tous ses personnages, de voir comment lui, il raconte sa vie personnelle à travers ses personnages, comment il passe énormément de temps, ça peut être dix ans sur un livre, etc. Il s'implique dans la création nom de, de ses œuvres, et à la fin, boum, on se retrouve avec ce coup de massue, cette affiche qui, qui était présente un peu partout, mais là on avait la version originale, la version dessinée, et on se retrouve du coup tous les personnages qu'on a vus, on retrouve toutes les choses. Ça nous fait lâcher des sourires, personnellement j'ai lâché des sourires en me disant « Ah tiens, ça je l'ai vu là-bas, ah, ça je l'ai vu là-bas, etc. » Parce que maintenant on est, on est initié. Là où on ne l'était pas avant, maintenant on l'est. Et ce qui nous permet d'avoir un attachement encore plus, euh, plus direct avec, euh, avec son œuvre etc. Donc euh, voilà, c'était un peu mon retour. Sur l'exposition euh, Chris Ware à la BPI, euh, super expo, belle découverte. Euh, C'était des, des lectures en anglais, donc euh, je ne sais pas si je vais aller les lire, etc. Quoi qu'il y en avait en français, traduite. Donc. Euh... Euh, N'hésitez pas à aller découvrir le travail de cet artiste, si vous aimez l'illustration, la BD, etc. Surtout que euh, là, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de choses qui sont super super cool, intéressantes, en termes de storytelling, en termes de, de croisement, de mise en abîme et tout. Donc en tout cas, c'était une très bonne expo. Euh, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour une interview ou pour euh, autre chose. Merci à tous et au revoir. Au revoir.